Mon quatrième objet à Lausanne est un arbre, je vous présente le séquoia du parc de Valency. Mon garçon il grimpe sur cette branche là, il a 5 ans. Mais d'autres ados je les ai vus monter beaucoup plus haut. Avec le séquoia c'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut poser la question dis-moi sur quelle branche tu arrives à monter, je te dirai quel âge tu as. Et maintenant une des plus belles choses du monde, un séquoia vu depuis en bas. Waouh On voit mille et une branches Ça vaut la peine de rendre visite à un séquoia